Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire part de mes achats de chez Action. Je suis allée cet après-midi et j'ai fait quelques achats et je voulais partager cela avec vous. Alors, les premiers blocs que je vais vous présenter, ce sont des blocs de papier craft 15 cm sur 15 et je trouve ça vraiment très très chouette parce qu'il y a de jolis motifs. Ce sont des feuilles qui sont imprimées tantôt avec des, de légers bas-reliefs, des fois avec des motifs, des de sortes de doodles comme ça, ou alors avec des petits points, mais c'est vraiment très très chouette. La texture, bah, c'est euh, du papier légèrement euh, rugueux, bon, c'est du craft, mais pas vraiment du craft, du craft, le, craft le papier craft qu'on connaît qui est légèrement lisse. Ce que j'aime bien, c'est ce motif-là. Qui est un peu une sorte de fraise comme ça orientale et euh, j'aime vraiment les motifs, je trouve ça vraiment très chouette et alors pour le deuxième c'est dans le style un peu, euh, euh, bah, il y a un peu de tout, il y a des attrapes rêves, il y a, il y a des plantes euh, donc, vous voyez c'est un peu dans, dans le doré, là vous avez des attrapes rêves, vous pouvez euh, peindre par-dessus ou alors colorier légèrement par-dessus. Là vous avez... Euh... Ben, c'est un peu dans le style boho, mais en même temps un peu nature, un peu... Alors euh, oui, c'est un peu dans le style boho. Donc voilà. Ce sont euh, deux chouettes blocs. Franchement, je, je, je, pense, je, je pense que je les ai payés 1,50€. Je, je vous dirai exactement le prix, euh, soit dans la description ou alors euh, je mettrai le prix euh, dans le coin gauche ou droite. Alors, j'ai acheté euh, ces stickers euh, autocollants. Je vais d'ailleurs les ouvrir pour vous montrer comment ils sont. Euh, je pense que j'ai été 1,96€ sous quelque chose comme ça, donc vous voyez, ça fait un peu dentelle, moi je trouve ça vraiment chouette, c'est très joli, bon ben il y a, y a du bas-relief, et euh, voilà, ce sont des autres coles. si jamais ça colle pas bien, ben, vous, vous utilisez votre colle, et, et voilà, moi je trouve ça vraiment très, très joli, et euh, donc j'ai acheté aussi des tampons clear, mais bon j'ai acheté uniquement euh, ce, celui-ci, ce sont des tampons clear euh, que j'ai utilisé pour quelques cartes. En tout cas, euh, vraiment le prix était dérisoire par rapport euh, à ce que j'ai acheté euh, de chez Schlepper, c'est pas donné bon. Peut-être pas la même qualité, mais bon, euh, j'ai quand même des doutes parce que ceux que j'ai payés très cher, euh, bah, euh, pas une grande différence entre ça et euh, ceux que j'ai. Je vais quand même les tester et je vous dirai ce que j'en pense. Mais moi, je pense quand même qu'ils feront l'affaire. Bon, tout dépend aussi euh, de, de l'encre que, que vous allez utiliser aussi. Alors j'ai acheté aussi euh, ces deux blocs de papier 15, sur, euh, 15 cm sur 15 Ce sont des blocs, bon, je me suis un peu trompée parce que je voulais acheter un autre motif, mais je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait, bon, j'ai été un peu distraite euh, et euh, je ne sais pas. J'ai pris les mêmes motifs, alors ce sont euh, des papiers qui sont poinçonnés, euh, moi, en fait, c'est pas le but n'est pas de les coller sur une page scrapbooking, etc. Mais moi, le but, j'ai acheté ça. Parce que bon je trouvais quand même que ça ressemblait un peu à une mosaïque orientale, etc. Donc, je vais les utiliser comme stencil, c'est-à-dire comme pochoir. Donc moi, je vais les utiliser comme pochoir et je vais voir si ça, si ça pourrait... Être utilisé comme pochoir on va voir si jamais euh, bon bah le papier il, euh, il s'abîme rapidement il absorbe l'eau et va, bah, il devient tout mou etc donc ça va pas être possible à ce moment là je l'utiliserai euh, pour euh, pour certains collages Mais en tout cas je ne les ai pas payé cher du tout je vous mettrai le prix comme je vous ai dit euh, quelque part ici euh, dans la vidéo alors j'aimerais aussi vous montrer avant de passer à ça parce que ça franchement c'est un truc que j'ai trouvé ça génial alors j'ai acheté deux blocs de feuilles euh, ben, pour scrapbooking donc voilà j'ai acheté ces deux blocs alors celui ci je le trouve vraiment beau non seulement euh, il est épais c'est du 250 g mais les couleurs elles sont fantastiques alors il y a des effets de matière je trouve ça vraiment génial Bon, ça fait un peu effet euh, euh, toile euh, toile peinte euh, ça a une texture un peu spéciale je trouve ça vraiment beau et alors ce qui est chouette c'est que euh, y a, euh, les feuilles sont recto verso c'est à dire les motifs vous avez des motifs sur euh, la face et sur le verso donc euh, voilà et là vous avez un autre motif. Franchement, bah, je vais prendre euh, ça comme ça. Comme ça, vous allez mieux voir. Je sais pas pourquoi ma caméra zoom alors que je ne l'ai pas réglé sur le zoom. Donc voilà, vous avez de jolis motifs. Et c'est pareil. C'est dans les 2,50 euros. Ça dépasse pas 3 euros. Alors, euh, eh bien, franchement, je trouve ça vraiment donné pour le prix que c'est. Vous voyez, vous avez euh, pas mal d'effets de, de, de matière, de texture. Vous avez des motifs, vous avez des points, vous avez des, des motifs de fleurs, des motifs de texture, euh, de, de toile. ou Qu'est-ce que c'est Oui, je pense. Alors, euh, une sorte de reproduction de motifs de, de bois. Donc, vous avez quand même des, euh, des feuilles qui représentent des textures, des textures, textures de bois. Là, c'est des motifs euh, papillons. Et les couleurs, vous voyez bien, c'est des, des belles couleurs, euh, un peu euh, qui tendent vers le vert, ocre, bleu. Ce sont des gris verts, hein, mais bon, c'est quand même des, des couleurs douces. Alors, il y a certaines qui sont un petit peu euh, brouillées, parce que bon, ça fait aussi un peu vintage. Vous pouvez l'utiliser comme fond pour une réalisation vintage. Donc, je trouvais ça vraiment génial. Et celui-ci, c'est dans l'inspiration Boho. Donc, c'est un 230, il est moins épais que celui-ci. Les couleurs sont assez euh, présentes, les motifs, je veux dire. Euh, mais par contre, il n'y a pas de recto verso. Mais bon, là par contre, vous avez des, des effets de matière, c'est-à-dire que vous avez. Euh, c'est imprimé, mais avec quelques. C'est du métallique en fait. Alors voilà, vous avez des motifs qui se répètent par contre. Donc c'est dans le style beau. Alors une fois, c'est euh, imprimé avec. Euh, avec les couleurs fades et une fois ce sont avec des couleurs un peu plus, euh, plus soutenues. Donc vous voyez, vous avez encore l'impression euh, euh, métallique, hein, c'est en, en violet. Donc, ce sont les mêmes motifs comme je vous ai dit, sauf une fois les couleurs sont un peu ternes et euh, après ils, ra ils ramènent avec leur impression métallique, hein, couleur métallique. Voilà donc euh, c'est plus contrasté. Pour le prix que c'est, franchement ça vaut la peine. 2,50€ je pense, oui, mais je vous dirai exactement, précisément, le prix, alors je vous mettrai tout ça, comme je vous ai dit, soit dans la description, ou alors dans la vidéo, alors, voilà ce qu'il en est pour le blur. j'ai acheté cette assiette, euh, qui va me servir de, de palette, donc euh, je la trouve vraiment chouette, je l'ai payée dans les 2,60€ je crois, donc voilà, ça c'est pour une future palette. Alors j'ai acheté ce petit panier que je trouve vraiment très joli, hein, j'aime beaucoup la couleur. Donc je l'ai payé moins d'un euro dans lequel je vais mettre mes, mes crayons de couleur ou alors peut-être autre chose. J'ai acheté euh, ce, cette paire de ciseaux de précision. Donc euh, aussi, hein, pour trois fois bon, trois fois rien, pardon. Donc j'ai acheté pour la première fois euh, un rouleau de, de ruban adhésif de chez Action. Je ne sais pas ce que ça vaut, est-ce que c'est de la bonne qualité ou pas, mais en tout cas je vais tester. Mais je pense que ça doit être euh, une bonne colle. Enfin, on verra, je vous dirai, je tiendrai au courant si jamais je suis déçue de cette colle. Mais apparemment, elle m'a semblé euh, efficace parce que. Bon, je l'ai testé juste sur une petite feuille comme ça, j'ai collé, mais bon, ça a bien collé mais maintenant il faut voir est-ce que ça va durer dans le temps. Et j'ai acheté euh, ben, cette petite boîte de ruban adhésif euh, double face. Donc euh, voilà, ça c'est pour, euh, pour les photos, pour autre chose, pour autre réalisation. Alors, j'ai acheté cette euh, pochette de protège-documents, format A4. C'est toujours bien quand vous faites des dessins ou quoi que ce soit, de les protéger contre euh, la poussière, contre le frottement, etc. Euh, alors, j'ai aussi acheté ce tableau blanc que je trouve vraiment chouette. Franchement, je l'ai payé euh, moins de 6 euros. Alors, euh, vous avez... Euh, deux attaches pour l'accrocher, vous avez ici où placer votre euh, comment on appelle ça votre effaceur et vous avez de, de quoi écrire et puis euh, bah, pour euh, fixer des petits post-it, etc. Alors, et pour finir, j'aimerais vous faire euh, découvrir ce, comment je vais appeler ça, ce set de papier fantastique, euh, cet ensemble de papier. Euh, eh bien, je m'attendais pas à, à tout ça. Bon, moi, je l'ai pris parce que je le trouvais pas cher du tout. Et par contre, quand j'ai euh, commencé à découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, et eh bien, j'ai été quand même assez surprise, agréa agréablement surprise. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, nous avons 8 euh, papiers euh, A4. Euh, qui sont euh, avec des motifs. Nous avons huit papiers double face euh, aussi avec des motifs. Nous avons euh, quatre, euh, je vais vous montrer ça ici, donc ici déjà nous avons quatre papiers avec des motifs mais qui sont déjà découpés, euh, les die cut euh, paper. Nous avons ici 8 papiers avec des motifs, euh, des motifs, pardon, double face. Nous avons 8 papiers, euh, ce sont des tags, donc ce sont des petits tags. Ici, nous avons aussi 8 papiers, mais ici c'est format A4, ici c'est format A5, donc c'est des plus petits. Euh, je crois que c'est des double faces, oui. Et ici, nous avons deux papiers stickers euh, et nous avons aussi quatre euh, plumes. Nous avons aussi des rubans. Alors je vais vous faire découvrir tout ça. Franchement, il y a de quoi faire. Donc ça, ce sont les... Euh, les euh, je, vais, je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Donc alors, ici, nous avons les quatre euh, plumes pour faire du collage, etc. Ici, nous avons les deux papiers avec ben, les autocollants. Vous avez euh, l'autocollant, ben, c'est le plus grand, celui-ci. Ici, nous avons euh, combien? Un, deux... Ben, ce sont les feuilles A5 double face. Donc, vous voyez, c'est vraiment très beau. Je trouve ça vraiment très chouette pour faire du collage, euh, des marque-pages, etc. Alors, ici, nous avons euh, les tags. Donc, on en a 8 prêts à être utilisés. Donc, vous pouvez, euh, par exemple, je sais pas moi vous prenez celui-ci euh, euh, on va l'utiliser avec lequel bon, ben, on va prendre ben, ben on va prendre celui d'en dessous alors soit vous peignez euh, ou vous collez un autre papier ou alors vous les collez comme ça et vous avez juste à percer le petit trou que vous avez ici et vous avez juste à enfiler votre petite, euh, votre petit ruban on en a combien On en a 4 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc ça c'est pour les tags. Ou alors, vous les collez sur, votre, sur vos créations. Hein? Vous en faites ce que vous voulez. Par exemple, vous allez prendre une grande feuille euh, avec le bloc euh, 30 sur 30 et vous allez euh, faire votre création, euh, euh, ou vos, vos photos, etc. Et bien, vous allez coller avec euh, quelque chose, soit un ruban ou autre chose. Donc, je vais essayer de réaliser quelque chose avec ça aussi. Euh, ici, ce sont les fameux, euh, ah ouais, voilà, les fameux motifs déjà découpés, donc vous n'avez juste qu'à les retirer. Voilà. Ici, euh, pareil. Voilà, ils sont aussi découpés, donc c'est déjà découpé, vous n'avez juste qu'à. Les retirer délicatement pour ne pas euh, voilà déchirer euh, le motif, le dessin, ou l'image. Alors on en a combien 1, 2, 3 et 4. Ce sont des, euh, ben voilà, des, des images, des, euh, des motifs ou ouais, ben des images. Déjà prête à être découpée et collée sur vos euh, marque-pages, votre art journal, etc. Moi, je vais vite, mais sinon, normalement, faites ça à votre aise. Hein. Voilà. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Alors ça, ce sont les feuilles... Euh, qu'il y en a 8 à 4 double face il y a de quoi faire franchement il y a de quoi vous euh, vous amuser alors imaginez par exemple vous prenez le motif que je viens de où, et vous le collez ici et bien vous, vous ajoutez d'autres euh, d'autres je sais pas moi images ou euh, vous peignez dessus etc Alors soit c'est uni et puis vous avez un petit motif dans le coin ou alors c'est chargé de motifs répétitifs. Donc c'est pour tous les goûts. C'est autour de la végétation. Donc on a bien compris qu'il y a des fleurs partout, des papillons, etc. Et franchement, pour le prix, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est moins de 3 euros. Rien qu'avec ça, vous n'avez même pas besoin d'acheter le bloc de feuilles. Rien qu'avec ça, vous pouvez euh, créer euh, de, de jolies choses, euh, vous régaler. Donc voilà ce qu'il en est concernant mes achats de chez Action. J'espère que cette vidéo vous a plu et euh, vous a encouragé à vous aussi euh, à vous lancer dans une réalisation que ce soit scrapbooking, marque page, mix média, art journal en tout cas lancez-vous, euh, amusez-vous vous voyez que pour trois fois rien vous pouvez avoir pas mal de, de supports pour commencer tout ce qui reste c'est euh, voilà, euh, de la pratique euh, un petit peu d'imagination et bon, peut-être aussi quelques photos ou ce que vous voulez mais en tout cas euh, prenez du plaisir donc je vous encourage à vous y mettre et euh, à développer votre créativité petit à petit et euh, vous allez voir avec de la pratique et de la persévérance on finit toujours par euh, arriver euh, à un résultat satisfaisant merci euh, d'être là merci euh, de soutenir ma chaîne si euh, cette vidéo vous a plu mettez moi un pouce bleu ça me fera plaisir et puis euh, c'est votre façon d'encourager euh, euh, ma chaîne a, a perduré. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou alors tout simplement me dire si vous avez aimé cette vidéo ou alors me poser des questions. Euh, entre temps, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci.